Bon, les amis, on va continuer avec la modélisation de la tête. Si dans cette partie, je prends encore de temps, c'est tout simplement parce qu'en fait, je vais essayer de peaufiner pas mal de détails. Mais en principe, euh, réaliser la tête n'est pas vraiment si difficile que ça. En plus, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc euh, c'est quasiment la même technique. Du coup, puisque on avait un cube ici, on va juste l'afficher, le dupliquer, cacher un. Et celui qui va rester, on va l'appeler Head One parce qu'il y en aura plusieurs. Donc euh, sur celui-ci, on va mettre le nombre de subdivisions à 3. On va appliquer cela. Ensuite, on part en Edit Mode, Wireframe, pour pouvoir voir donc une marge de référence à travers. Comme ça, en scale et puis on a ça. Ensuite, on va euh tout d'abord, supprimer une partie des vertices de Monsieur Ré. Donc ici, on fait un morcelet comme ça. On fait X, ensuite Git, vertices. On ajoute le modifier Mirror comme ça. Et ensuite, on va cocher le clipping pour que les vertices se fusionnent au niveau de l'axe de symétrie. Ensuite, on repart en Edit Mode. Après avoir sélectionné Head One, Edit Mode. Et ensuite, on va supprimer pas mal de faces. Et donc, pour vraiment avoir les faces qu'il faut supprimer, il faut euh, swapper entre euh, les din mode et l'objet, euh, la vue solide et la vue wire. Et donc, on va supprimer là, même jusqu'à là. Et pourquoi pas jusque-là? Je pense que si on fait ça, ouais, ça va aller. Ouais, on va faire un X et ensuite dit face. Ensuite, on va euh, continuer toujours en edit mode mode de sélection de vertices. On va euh, remplir les parties qu'il en a, pour supprimer. Et donc, ici, je vous propose de sélectionner ces trois vertices celui-ci, celui-ci, celui-ci, vue de face. On va extruder comme ça, vue de profil, on déplace. On extrude. Vue de face. Euh, on se déplace comme ça. Chez des X. Comme ça. Et comme ça. On va continuer ici, là, la dernière extrusion, c'est ici, on place ça ici, on remplace ça ici, on arrange les vertices, on part sur la vue de profil frame ici on va faire un c pour la section comme ça de même ici on arrange ici comme ça on arrange et on peut également sur ceci avec le smooth expertise comme ça pour les arranger un tout petit peu alors ici on se rend compte en fait qu'il y a des thèmes qui sont plus lars des secrets que d'autres Exemple pour laquelle on va ici de les arranger comme ça. Là, on déplace. Ici, on déplace. Donc là, on a ça. On va utiliser le Proportional Editing pour les autres. Donc, on sélectionne ici. On déplace comme ça. Là. Ici en haut, on fait un G. On déplace ici également, ici aussi. On passe sur la vue de profil. Ici, là. Là. Ici. Là. Ici également en haut. Là. OK. On va maintenant ajouter le modifier Subdivision de surface. Viewport à 2. Et on va... Euh, faire un shit smooth on repart en edit mode on va smoosser tous les vertices w smooth vertices on va également ici diminuer là on va aller sur la vue de profil un tout petit peu comme ça et comme ça on a ça on va encore un tout petit peu déplacer nos vertices comme ceci comme ça vu je suis de profil vous voyez que là c'est un peu plat on va aller en vue de profil pour pouvoir arranger ça euh, ici également on va arranger là, là. Ici. Là on arrange encore juste de profil. Arrange. Ok là c'est plutôt pas mal. C'est qu'on peut encore faire ces genres on peut Appliquer le modifier Mirror en objet mode pour le modifier subjant de surface, bah on peut le juste le supprimer. On va ajouter le modifier Cast ici. Ok, Et voilà, ça fait un truc bizarre euh, parce que on n'a pas rangé son origine comme ça. Ici, c'est déjà sphère. Ok, on applique là. Ensuite, on ajoute le modifier sublion de surface, du porte à 2 Et là, on a quelque chose d'encore plus cool. On va euh, de nouveau ajouter le modifier Mirror. Ouais. Et ça, c'est des manipulations un peu bizarres, mais euh, est-ce que ça fonctionne Ouais, ça fonctionne, donc du coup, on peut l'utiliser. Alors, on supprime ça. On ajoute le modifier Mirror. Je va placer ici au-dessus. Ben maintenant on va s'intéresser aux oreilles de Ray. Et donc Edit Mode, moi je sélectionne deux faces. Ici on a, euh, on a des faces. On va les sélectionner comme ça. Et ceux qui sont derrière. Ok. On les prude. Euh, une fois. Exclusion encore. Ici on va scaler avec le proportional editing activé. On part. Oh c'est toujours Je la vue de face. lance comme ça. Ok. Voilà. On va aller sur la vue de profil. Ici, on va d'abord faire Ctrl R. Là, moi, le sélection de vertice pour pouvoir augmenter la formule pour qu'elle soit plus arrondi que des carrés. Cool. Ici également, là, on va faire G. Un déplacement. Ici aussi, frame, on va faire un déplacement. Ici on déplace là comme ça, ici on déplace là, euh, alors ici en haut également on va déplacer en jouant avec le proportionality on déplace là, Ok, on part en mode de sélection de faces. on sélectionne tous les faces ici. On va faire une euh, set. Bon, du coup on va faire i comme ça. On part à l'intérieur. Ensuite on fait encore I. Là on part à l'intérieur, on scale. Les articles editing en scale comme ça. On fait encore I à l'intérieur. Comme ça. Et là, on a ça. On va pouvoir euh, jouer avec le mousse vertice pour pouvoir du moins arranger euh, les bordures. Et de faire ça manuellement. Ok. C'est plutôt pas mal, je trouve. Euh, on peut cocher ici. Moins sélection de face. Là si on va encore faire un peu celui-là un peu plus à l'intérieur on fait comme ça euh, moi le frame on regarde un peu sur notre image de référence euh, c'est pas tout à fait ça mais bon euh, c'est pas trop c'est pas trop euh, mauvais en tout cas, alors là et j'ai mode ce qu'on peut faire également. C'est genre euh, déplacer nos vertices ici. Voilà, toujours utiliser un smooth vertice sur cette partie ici. Voilà, on tape ici. W et smooth vertice. On en se encore. On en se Alors, ici. Objet moto. Là également. Là. On ça. On ça. Et ici, on peut faire ça encore. Alors, et voilà, on a les oreilles de de monsieur Ray qui ont été euh, réalisées. Voilà, ici derrière, c'est vraiment juste pour les détails. Et voilà, on va continuer. Maintenant, nous allons... Euh, faire la bouche ici et pour faire ça nous allons utiliser ce mesh on va sélectionner le mèche en question et on va sélectionner la partie qui nous entasse. et cette partie c'est celle qui couvre les alentours de la bouche Comme ça, tout. Mmh, on sélectionne tout. Donc, après avoir sélectionné, on va faire un Shift D comme ça. On va faire P. On va faire ByloSpart. On crée un autre objet comme d'hab. À partir de cet objet, on va un tout petit peu utiliser le pouvoir du proportional editing pour pouvoir un tout petit peu diminuer ici. Et vu qu'il y a le modifier Mirror dessus, ça fait également la même opération de l'autre côté. Ah, ce fameux proportionnality, qui serait en nous sans lui s'il n'était pas là. Et donc maintenant, on va aller sur les modifiers, ajouter le modifier Solidify. Que l'on va placer en fait au dessus de la su subdivision d'une surface. Si c'est par on va augmenter la finesse comme ça. Et voilà. Au gros on peut toujours encore utiliser les pouvoirs du Proportional editing pouvoir un peu diminuer euh, moins arrondir la forme là-bas alors ctrl z wireframe j'ai ouais c'est pas mal comme ça ok toujours enregistrer sans projet et bon maintenant, on va euh, utiliser le dernier cube, le cube qu'on avait gardé depuis le début. Je pense que on peut maintenant l'utiliser. Est-ce euh, qu'on peut l'utiliser Ah bah non, on va dupliquer encore. Je <rire> euh, vais shift D. Ici, on va cacher un. Celui qui reste, on va nommer ça euh, Head 2. Bon, là, Head 2, 2, 2, 2. Ouais, Head 2. Et donc ici on va mettre le nombre de subdivisions à croix. On smooth ça, on scale, edit mode, on place ça ici. Les archives de proportional editing, là on peut faire ça. Bah, si on veut on l'applique si on veut on le laisse comme ça. Bah moi je vais l'appliquer à la fin. On le passe comme ça. Si on scale un peu, là, ah, ok. Sur celui-ci, alors il disait que je vais l'appliquer. Je mets d'abord comme ça, j'applique. Ensuite, je mets un autre que je n'applique pas. <rire> ouais, j'aime bien faire déjà des manipulations bizarres. Ok, on scale un tout petit peu. D'accord ici on va ajouter le modifier solidify on place ça ici au dessus donc on va la fitness un tout petit peu un tout petit peu voilà Ici, on va le scaler. Tac. Tac. Ici, on scale. Ok. Tac. On enregistre le projet. Euh, pour le ventre. Alors, on se rend compte, en fait, que... Ah, il touche la tête. <rire> du coup, <rire> on va un peu... Et donc, on va euh, sélectionner tous les vertices comme ça. On voit un tout petit peu le scaler. Là. Et voilà. Là, c'est... <rire> c'est beaucoup plus mieux. On va maintenant utiliser, cette fois-ci, je pense, le dernier survivant de tous les cubes. Mais euh, ici, on va un peu faire ça. Ou euh, pas bah. <rire> Dernier suivant de tous les cubes, du coup, le voici. On va le renommer ice, genre Ice Eye of Tiger. On part en engine mode on scale, on déplace la déplacement sur l'axe des X, déplacement sur l'axe des secrets. On scale comme ça. Bah, ce qu'on peut aussi faire, c'est genre appliquer la subdivision de surface. Bon. Je sais pas si c'est pour ce cas ça va être vraiment nécessaire. Bah on va pas le faire. Ouais j'ai souvent des envies bizarres parce que je modélise. Et ensuite S Z tac tac tac tac tac, tac. R Euh, ici, on peut augmenter ça. Euh, 06, car c'est pas mal beaucoup quand même. Euh, pas tu oublies que c'est toujours un cube. Bon, ce qu'on va faire, c'est genre, on va mettre tout d'abord à 2. On va appliquer ça. Ensuite, si on part en edit mode. Si on a ça, et ensuite on ajoute encore comme ça. Ici, on va ce est, ça comme ça. Plus de profil, là, on va même également se mousser les artistes. Euh, on va skier sur des cigarettes parce que j'ai l'air des yeux avec des épaisseurs quand même avec trop d'épaisseur parce que un tous les cas, ça aura l'épaisseur mais trop d'épaisseur c'est sûrement pas bon et donc on va ajouter le mirror. ici on, fait SX. on va ajouter le miroir comme ça ici miroir Ouais, je savais que j'avais commis une erreur, <rire> en fait je devais pas, euh... bon ouais, c'est pas grave, on va utiliser les yeux alors. Parce qu'il devait conserver le dernier cube là pour faire euh, son nid avec. Mais bah c'est pas trop grave, du coup ici on va dupliquer, ici on va supprimer le mirror comme ça. On va euh, faire une petite rotation avec contrôle pour pouvoir avoir une bonne rotation. Si il Ctrl il ne donne pas une bonne rotation, alors on fait avec Shift. Donc on parle de profil, on fait R de 90 degrés, on va faire SL. Ok là maintenant on a de l'épaisseur. Ici on va supprimer ça, on fait L, ensuite X, ensuite J, Vertice. On frame, on sélectionne les vertices. Ici on fait P, Biospart, pour créer un autre objet avec. Et maintenant là. On va placer ça ici, en bas. Ici, en bas, comme ça. Euh, avec le proportionality teaching, on va pouvoir augmenter, en fait, euh, le bout de son nez. Ici, on va ce scale si on scale on peut sur la vue de face pour voir quoi ça ressemble ce qu'on peut également faire c'est genre scale sur l'axe des x comme ça on fait slash et là derrière nous allons euh, tout d'abord faire alt et clic droit ici on désélectionne ça on désélectionne ça on fait ctrl e breath et loop Ici, on fait CTRL R. Et vous pouvoir fusionner <rire> nos deux vertices restants. Ah, et là. Bon, ici, on va mettre à deux. On fait slash. le frame. mode. Enfin, on fait un petit SZ. Bon, on va... laisser ça ici. Su... Suno Krami. Oh, attends, attends les voir. On se monte tout ça, ça va, ça va. il laisse ça comme ça. Ok, Suno euh, les yeux, on va faire un miroir, ça. Et on va euh, faire maintenant la bouche. Alors vraiment la bouche, ça sera pas quelque chose de ultra, ultra, ouais ultra stylisé bon vous voyez d'abord que déjà lorsqu'il fait une sélection comme ça ça se fait aussi de l'autre côté parce que je n'ai pas encore appliqué le modifier euh, miroir du coup je vais l'appliquer je vais revenir là je vais faire ma sélection tranquillement et et moi je voulais également une autre sélection ici mais bon comme ça ah. ici on va faire ctrl b comme ça on va faire un ajout euh, d'une edge parce qu'ici on peut ajouter une edge euh, segment c'est là ok bon maintenant on va faire K, boutique knife pour pouvoir ajouter une edge là on fait appliquer euh, mais là maintenant on va déplacer ceci à l'intérieur en désactivant euh, le Proportional Editing Vous voyez qu'en gros c'est pas vraiment une bouche qui, sera, qui est fait pour l'animation mais beaucoup plus pour l'exposition que de l'animation On fait slash. Slash. Et là, c'est vraiment juste les détails. Euh, je vais archiver le prochain Editing pour faire ça. Profil, voilà les gars. De, de du à de là, vous pouvez euh, laisser si vous voulez. C'est pas vraiment obligé de faire tous euh, ces détails parce que moi j'ai juste envie que ce soit un tout petit peu bien. Raison pour laquelle je fais ça. Ok, on va laisser ça comme ça. Bon maintenant vous avez par exemple vous avez vu j'ai reçu mon premier rendu j'ai pas fait c'est ne sais pas si c'est des ailes ou bien c'est quoi ah bah dans cette vision on va pouvoir le faire parce que moi je voulais pas trop compliquer les personnages de base c'était juste pour faire un rendu comme ça donc on va faire shift A et je dirais que on va prendre ici On va prendre un plane ça va on va prendre un plane va faire une rotation sur les X de 90 sans scale on scale comme ça on parle wireframe et là on déplace ici je dirais que c'est bon ici on va faire comme ça on désartifie de proportional euh, on va faire ctrl R donc au premier ctrl R ici on va faire comme ça on déplace un ça ici on va faire g ok on fait d'autres contrôle r pour ajouter des edges de maintien ici on va faire contrôle r ici on va faire contrôle r de même ici espérons qu'il va pouvoir voler avec ses ailes <rire> euh, et enfin, ici, là, je pense que de là on peut ajouter la subdivision de surface du portat 2. On fait stache, on peut utiliser euh, le smooth vertice pour pouvoir avoir des bords plus arrondis, quand même. Et dans le cas contraire. On a toujours notre Proportional editing pour pouvoir ajouter des proportions comme ceci et pour que ce soit stylé. Comme ça, ici on arrange là, ici précision, comme ça. Ok. Super. Euh, ici. On va coucher là. Super, nickel. On va euh, faire du miroir. Miroir. Et voilà. Euh, on a fini avec la modélisation de nos petits héros. Euh, de nos petits héros. Du coup là je cache nos deux images de référence. Et bah, voici nos personnages obtenus.